Y'a plein de vous avez bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dans ce décor, la dernière avant un petit moment Je pense un petit peu plus d'un mois C'est la dernière vidéo que je tourne en France avant mon départ en Corée du Sud On part demain, voilà, vers midi On a 80 kg de bagages avec nous Pour pouvoir ramener des PC, des écrans, de quoi streamer, de quoi faire des vidéos, de quoi kiffer Vous avez apprécié les vlogs en Islande, au Portugal, ici et là Bah vous allez, je pense, adorer la série de vlogs en Corée du Sud J'en avais fait déjà à l'époque en 2019 quand j'étais parti avec Radio Sex Et vous aviez bien aimé Et bah écoutez, on va essayer de vous offrir quelque chose de similaire, mais avec une qualité supérieure. Dans ma FAQ, il y a pas longtemps, je vous avais parlé d'éventuellement faire une vidéo bilan de mon année 2021-2022. La même manière que des étudiants viennent d'avoir leur bac ou alors leur BTS, leur master, etc. Bah, euh, sur YouTube et Twitch maintenant, on vit de plus en plus des saisons. C'est assez drôle, tu vois, des cycles de saisons comme ça, où euh, du coup, les youtubeurs et euh, les streamers font leurs projets pendant toute l'année un peu comme des écoliers, et puis après, l'été ralentissent la cadence, calme le truc. Bah, c'est ce qu'on va faire également ici, et ça me donne l'occasion de pouvoir dresser un premier bilan d'une année qui est était très très bonne pour moi, vraiment je suis extrêmement content et extrêmement heureux du soutien, du travail effectué et de la qualité des choses. Donc on va faire ce bilan euh, via un petit peu trois axes, d'accord On va prendre un petit axe qu'on va appeler l'axe YouTube, on va commencer par ça parce qu'on est sur YouTube donc on va parler un petit peu de l'évolution de la chaîne comment ça va parler, on va regarder les statistiques ne vous inquiétez pas, c'est croustillant, je sais que vous aimez ça. Ensuite on va prendre un axe un peu plus Twitch et Twitch avec notamment une sous-parenthèse émission et là on va parler notamment de accords libre et de Loop. Voilà, deux trois axes qui je pense sont assez cool. Il y a pas de choses à dire et vous après derrière dans les commentaires vous allez pouvoir donner votre avis, ce que vous en avez pensé, ce qui a été fait de bien, ce qui a été fait de plus de moins bien peut-être, il y a peut-être des choses qui vous ont un petit peu, qui vous manquent ou qui vous déplaisent et ça sera l'occasion pour vous de pouvoir vous exprimer dedans, sachez que je les lis très souvent ces commentaires-là. Donc maintenant que je vous ai posé un petit peu la base, ce sera une vidéo qui sera illustrée, il y aura des statistiques, il y aura de quoi manger, vous l'avez compris, c'est le bilan de l'année 2021-2022 de Zach Nadi. C'est parti la chaîne YouTube s'est euh, très bien portée cette année. Elle a subi un truc que je n'aurais jamais pensé avoir les couilles de faire. J'ai pas été forcé, mais je l'ai vraiment fait d'une manière en, en coupant un peu la chicane. Et euh, c'est réellement une des décisions pour lesquelles euh, je suis le plus content. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près un an, ça a été une période moins bonne pour moi sur YouTube. Je me cherchais un petit peu plus, etc. J'étais toujours un petit peu dans du Call of Duty, Call of Duty, Black Ops, Cold War, des trucs comme ça. Je racontais deux, trois histoires ici et là. Mais vas-y, euh, tu vois, on tentait des choses. C'est là où il y a eu mes premiers threads serait Twitter. J'ai regardé des avis Google, mes anciens lycées, des anciens trucs et tout. Ensuite, il y a eu la sortie de Vanguard. Alors, la, la sortie de Vanguard, on a fait des vidéos dessus, comme à chaque sortie de Call of Duty. Mais c'est un jeu qui m'a pas trop trop chauffé. En fait, j'ai bien aimé pendant le temps que ça a duré. Puis après, je suis vite passé à autre chose. Donc, en réalité, la partie de fin 2021, donc on va dire de septembre à décembre 2021, on va vite l'évacuer. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'était pas la plus intéressante, on va dire. Par contre, il y a une partie super intéressante sur ma chaîne YouTube, et c'est elle sur laquelle je suis vraiment le plus content. C'est la partie qui a été entamée en c'est-à-dire le frein, enfin on va dire le revirage total qu'a pris ma chaîne par rapport à sa création, j'ai officiellement, entre guillemets, arrêté Call of Duty. Donc j'ai commencé sur YouTube en 2015 grâce à Call of Duty, Advance Warfare, Black Ops 3, mon prime sans doute pour certains. J'avais adoré cette période, ensuite World War 2, IW, BO4 et ainsi de suite. Et en fait, euh, je m'en suis lassé, voilà, je m'en suis lassé. J'aime toujours Call of Duty quand j'y joue de temps en temps, d'accord, mais on va dire que je, maintenant je suis assez détaché, c'est-à-dire que la licence elle est là, j'y joue un petit peu, j'en ai un un peu marre, je passe à autre chose. Et on va dire que depuis que j'ai lâché Call of Duty et que j'ai commencé à proposer autre chose, je ne me suis jamais autant éclaté sur cette plate plateforme. J'ai d'or Youtube à l'heure actuelle. J'adore ce que je fais et j'adore l'évolution prise par ma chaîne à l'heure actuelle. En tout cas, moi je kiffe faire ce que je fais. C'est un mix entre plein de trucs que j'ai tenté, du storytelling, donc je vous raconte plein d'histoires, d'accord Des histoires comme par exemple la dernière de Phase rain comme les histoires, par exemple, où on tente des choses sur la dette des étudiants américains, les histoires bizarres des réseaux sociaux, etc. C'est un storytelling que j'ai réussi à mettre en place. Notamment, il y a déjà un petit moment via Z-Story, mais cette fois sans appeler ça... Enfin, j'ai enlevé le, le fait de concept, tu vois, j'ai appelé la vidéo normal. Pareil pour les, les histoires bizarres des réseaux sociaux, on va évacuer le fait que ce soit un concept, on va juste raconter des histoires et je pense que vous kifferez un petit peu plus de cette manière, ça évitera d'avoir un épisode 14, 15, 18, 20, 24. Donc on a raconté plein d'histoires, on a ajouté un petit segment, j'avoue je savais pas trop à quoi m'attendre quand je l'ai commencé, un petit segment on va dire un peu plus react, d'accord, où je réacte à des threads foot Twitter et ensuite j'ai dépassé les threads foot. alors là on a fait du snap, on a fait des moments drôles de la TV, on a fait des tonnes de choses, ça a très bien fonctionné également, on a également fait des threads où on va devenir la bouffe bref vous avez compris ça c'est du contenu un petit peu plus facile je vais pas mentir c'est du contenu qui me prend un petit peu moins de temps à faire c'est du contenu un petit peu moins on va dire gratifiant intellectuellement parlant mais c'est un contenu divertissement purement tu le prends tu le manges tu passes à autre chose tu as tapé ta barre de rire c'est cool et c'est un contenu que j'aime bien faire mais avec parcimonie donc vous le regardez même sur mes deux dernières semaines ou même mon dernier mois bon il y en a deux ou trois trois sur 18 vidéos Bon, 3 sur 18 vidéos, ça va, on a vu pire, même s'il y a quelques replays à au libre également, j'ai pas envie de suriner le concept pour justement éviter d'être euh, facile man, quoi, tu vois, j'ai encore envie d'avoir euh, ce délire où je me force, tu vois, où je cherche à essayer de faire un truc un peu plus réfléchi, un peu plus recherché, que ce soit dans les histoires, ou alors, et là on part dans le troisième concept, c'est les concepts annexes, d'accord, c'est les concepts que je tente, et là on a tenté des choses, et ça a très bien fonctionné, alors déjà les vlogs, donc gros kiff à faire, les vlogs vraiment énormes, euh, le vlog Roland-Garros, le Portugal, je suis allé au Danemark, je suis allé en Islande, je suis allé dans plein de pays. Euh, vous avez kiffé de manière générale euh, les voir ces vlogs, j'ai adoré les faire. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas les vidéos les plus vues de ma chaîne, quoique il y en a certains qui ont réussi à quand même faire de bons scores, notamment celui au Maroc qui, qui avait fait chaud au cœur à pas mal de monde. Mais c'est des contenus plaisir et il y a également du coup dans ces contenus-là des contenus concepts, comme par exemple les villes de France et là pour le coup, on est sur une série qui risque de durer très longtemps avec on va dire à peu près une fois par mois, d'accord, une fréquence d'une fois par mois. Donc avec Pompon, Raska et Mastu, le Bouzeux, les frères de Solari, on est déjà à quatre villes, on reprendra celle-ci en août d'ailleurs quand je reviendrai, donc on va faire Toulouse avec Gilles c. voilà je vous le dis normalement s'il si est disponible en août, mais c'est ce qui est prévu c'est dans les cartons, une autre ville du sud on se régalera même si la gare de Toulouse est ignoble, j'y suis allé il y a pas longtemps, ne me contredisait pas hein et on peut également noter par exemple des concepts un petit peu plus culinaires, donc des moments où j'ai fait des kebabs, des tacos, des trucs avec Joël et tout, et là là, c'est aussi du plaisir, donc euh, voilà, ma chaîne YouTube à l'heure actuelle il y a ces trois axes là, histoire serait Twitter, concept, et en plus de ça, les redifs de Zach en au libre, qui ont également bien carré, mais ça on on va en parler juste après, et ce virage a super bien fonctionné, mes vidéos marchent bien, je fais des vues que je n'ai pas fait depuis un paquet de temps, la vidéo Phase Rain, là je l'ai sous les yeux, 143 000 vues, 117 000 vues la vidéo avec ponce, euh, des threads qui fonctionnent bien, des vlogs qui fonctionnent bien, des storytelling qui marchent bien également, euh, cette arnaque qui a marqué Histoire de Twitch, 95 000 vues, bref, à l'heure actuelle, le contenu a l'air bon, moi j'en suis satisfait, vous le, vous dites qu'il est de qualité, en tout cas d'après vos retours, vous le kiffez, bah, je suis très content. Forcément, on a des stats du coup par année, et j'ai voulu voir ce qu'a Donner cette première demi-année. Donc là, là, au moment où je tourne, on est le 5 juillet. Donc 5 juillet, ça fait à peu près un peu plus coup de six mois que nous sommes en 2022 donc on est à peu près à la mi-année en 2021 ma chaîne youtube a fait 13 millions de vues à peu près entre 13 et 14 millions de vues c'est un score honorable à l'heure actuelle à la moitié de cette année là on est à 10 millions 700 mille vues voilà bon, 10 millions 700 000 vues 51 800 abonnés gagnés waouh wow. c'est à dire que là vraiment ma chaîne après avoir peut-être stagné pendant quelques années elle, elle repart vraiment vers le haut et c'est un grand plaisir donc merci les mecs pour le soutien on kiffe et on tentera encore une fois à l'avenir voilà des petits délires des petites choses des grands kiffs. moi je kiffe faire ce que je fais en ce moment, YouTube me régale. Je sais que c'est pas le cas de tous les streamers, il y a des streamers qui ont vraiment du mal à faire des vidéos YouTube, mais c'est archi pas mon cas. Moi je kiffe YouTube, c'est une plateforme qui me tient à cœur et je continuerai à développer mes choses et à vous offrir de l'exclusivité sur YouTube parce qu'à mon sens, c'est important de le faire. Voilà pour YouTube, ça a très très bien marché et euh, alhamdoulilah on est content. On passe maintenant à Twitch, alors Twitch, euh, ma chaîne euh, Twitch marche très très bien, plus que jamais à l'heure actuelle. J'ai le double quasiment de, de, de, de moyenne de viewers par rapport à l'année dernière. Quand on va sur mon Twitch tracker, il n'est pas rare de me voir sur des moyennes à 1500-1600 viewers, porté également des fois par les émissions bien sûr, mais ça marche globalement bien. L'année dernière, on va dire que regarde, si on prend les mêmes périodes en 2021, j'étais plutôt sur du 6, 7, 800 viewers moyen. là 1500, bon, c'est que globalement ça se passe assez bien. Il n'est pas rare que j'arrive à faire plus de 1000 viewers, même en faisant des choses aussi bêtes que des quiz, que des discussions, que des petits concepts Ici et là, on a une régularité qui est globalement quand même assez bonne. Donc euh, ça fait plaisir. On a des émissions également pour porter un petit peu le tout. Grosso modo, Twitch, ça régale. On a réussi à se détacher complètement de Call of Duty. Donc euh, depuis décembre, j'en ai pas fait, littéralement. On fait totalement autre chose. Et il y a des périodes, en fait, c'est ça que j'aime bien. Genre, sur le stream, il y a des arcs, tu vois. Y a des moments où je fais du FM, des moments, où, là en ce moment, je fais aussi du Pokémon. Ensuite, si on évacue FM et Pokémon, bah il y a aussi des moments où je fais totalement autre chose. On discute, on regarde des petites choses, on fait des débats, on réacte aussi à des moments, tu vois. Mais on fait plein de petits trucs qui régalent. Grosso modo, donc, franchement, c'est un plaisir, tu vois, de faire... Y a une où je faisais des quiz, tu vois, aller faire les quiz jet comme ça et tout, c'était vraiment énervé, grand grand plaisir et ces derniers temps sur Twitch ça régale, euh, très souvent comme je l'ai dit au dessus de 1000, 1200, 1300, 1400 viewers et bon bah écoutez franchement que du bonheur. Oh. Et nécessairement autour de ça il faut mentionner deux grosses choses et ces deux grosses choses sont euh, du coup les deux émissions que j'ai lancées cette année euh, sur ma chaîne, en tout cas sur mes réseaux, Zach en Libre et Lou. Zach en Libre, c'est simple, après des années à faire Zach en Libre partout, Eclipsia, ensuite le stream, puis chez Vitality, j'ai enfin pris la décision de le reprendre sur mes réseaux. Pourquoi est-ce que je l'avais pas fait sur mes réseaux avant C'est simple, avant je n'étais pas un streamer régulier, je streamais très peu et j'avais peu de viewers parce que je streamais très peu, donc franchement t'es la boucle quoi. Tu stream pas beaucoup donc t'as pas beaucoup de monde, donc tu stream pas beaucoup et t'as pas beaucoup de monde. Et donc, avoir une émission comme Zaccords au Libre sur ma chaîne alors qu'elle était pas très active, c'était pas super intéressant. Du coup, tu vois, les gens, ils n'avaient pas être là. Oh, trop bien, on va aller regarder Zaccord au Libre. La chaîne, elle est active une fois par semaine. Par contre, depuis que j'ai repris ma chaîne donc en novembre 2020, et eh ben, arrivé à la sept à septembre 2021, donc du coup, 9, 10 mois après, il y avait un sens du coup à pouvoir le reprendre sur mes réseaux. Et après un start un petit peu lent, ça a complètement boomé. Donc, les moyennes de viewers sont excellentes. Quel que soit l'invité, il y a constamment à peu près 1500, 2000, 2500 viewers, ça régale. Après, selon la qualité de l'invité, ça peut monter bien plus haut. On a fait des pics à plus de 10 000, des moyennes à 4, 5, 6, voilà. Mais au global, ça régale. L'émission marche très très bien. Il y a des gens qui sont habitués pour eux maintenant. Les mardis 18h, c'est à roue libre. Ils savent ce qu'il y a. Et ils kiffent, d'accord La plupart, en tout cas l'écrasante majorité des émissions sont en live. Certains sont en préenregistré, mais c'est parce que sinon elles n'auraient tout simplement pas lieu. Donc je préfère faire un préenregistré qui a lieu plutôt que de pas le faire tout court. Donc c'est assez cool de pouvoir faire comme ça parce que les gens sont quand même au rendez-vous même quand c'est en préenregistré. Même s'ils spamment le chat de... C'est live C'est live C'est live, live Bon. C'est pas grave, c'est Twitch, c'est comme ça. Et forcément, moi, là où je kiffe Olive, c'est que ça a une, une bonne force de frappe en live. Oula! Ah ouais, là, je, je flex, je vous présente des vues, mais j'ai un t-shirt troué. <rire> bon, c'est que ça a une grosse force en live, ça a réussi super bien et j'en suis très content. Il y a même des gens qui me disent, ah bah tiens, l'invité de cette semaine, je le connaissais pas du tout, mais tiens, je me suis laissé aller et au final, euh, cool, tu vois, je suis content d'avoir découvert un truc. Sur Spotify également, c'est très écouté, la team autoroute. Ouais, je sais, Zach en roue libre est euh, un youtubeur et un streamer de l'A86. je vous suis sur vos longues euh, virées nocturnes sur les autoroutes de France et d'Europe, je suppose, ou peut-être du monde, sait-on jamais, mais en tout cas, euh, je sais que sur Spotify, ça marche très bien aussi. Et là, il y a euh, un endroit où Zach en roue libre est absolument colossal et où j'en suis super content. Et je vais vous le dire parce que j'ai fait euh, ces stats moi-même. Alors, je vais vous sortir un chiffre qui va peut-être euh, vous euh, en marquer certains. Écoutez-moi bien, je l'ai recalculé juste avant de tourner. 5 953 420 vu c'est-à-dire le nombre de vues en replay tous au Lib cumulé cette saison. Donc 35 épisodes, plus 2 chez Bouscapé et un sur ma chaîne replay. Donc au total 38 épisodes, 38 épisodes qui ont généré quasi 6 millions de vues YouTube. Je suis refait de ça. Hein. Je trouve que c'est absolument colossal. Ça a notamment porté une partie de ce que je vous ai dit là sur les stats, déjà quasi 11 millions de vues en 2022. Une bonne partie est carie par -Libre. Bon En même temps, c'est normal, Zachorelible que 300 000 vues. Même mon auto Zachorelible à moi a fait 450 000 vues. C'est un délire, donc il y a des tonnes de vues. C'est un format qui euh, s'y prête très bien. Sur YouTube, les gens kiffent bien. La playlist, euh, elle est absolument jouée. La joie, elle a plus de 100 000 vues, la playlist et tout. Donc, c'est énervé. Et pour ça, des gros cœurs. Donc la stratégie, l'idée de remettre en Libre sur mes réseaux a très bien fonctionné. Vous êtes là, d'accord. Moi j'essaye de prendre en compte vos retours et euh, les pistes d'amélioration. Je pense notamment par rapport aux accords en libre d'il y a un, deux ou trois ans, j'ai fait des efforts, notamment sur le fait d'écouter, de moins couper la parole. Parce qu'en fait, pour moi, à la base, en Libre c'était comme des discussions. Donc en étant un peu enjoué, ça pouvait m'arriver de couper la parole. C'était un défaut, clairement. Bah, j'ai réellement fait attention à ça. Et quand je vois dans les derniers accords libres que des gens disent Bah tiens, Zach, c'est super sur tes interviews, tu laisses vraiment la place au mec pour pas lui couper la parole, des trucs comme ça bah, Pour moi, c'est primordial, d'accord Après, il y a aussi des techniques pour essayer de mettre le gars à l'aise. Et c'est notamment le fait de pouvoir... Euh, bah, le mot relate. Par exemple, il te dit quelque chose, et toi tu lui dis, ah ouais, bah ouais, bah c'est comme un peu moi. Euh, tu vois, moi aussi, ça fait un peu comme ça, tu vois... Lui sortir une anecdote similaire, ça, ça contribue à faire en sorte que la personne soit à l'aise, et puisse derrière se livrer comme s'il n'y avait pas des caméras. c'est pour ça que quand il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais dans accord libre, bon, c'est rare, ils me disent, ouais, tu ramènes des fois les trucs à toi, alors qu'il n'y a pas besoin. Mais <rire> frérot, c'est pensé, tu vois, mon but, c'est pas de dire, ah, ah bon, t'as fait maths parce que moi aussi j'ai fait maths c'est pas le ah, coucou, j'ai fait des maths, c'est plutôt... Pour pour créer une atmosphère où le mec se dit « Ah tiens, on est comme une discussion au café en fait, tu vois ?» Et là, le gars peut lâcher des bangers et ça donne une émission quali. Donc euh, voilà, je vous donne des pistes de réflexion des, des choses. Quand j'ai remercié les gens pour cette saison sur Twitter, j'ai eu euh, énormément de gens, euh, de personnes qui m'ont également euh, reproché le fait que euh, cette saison, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de femmes dans un corps libre, pour beaucoup la remarque était fondée et faite euh, d'une manière très correcte, d'accord Et je l'ai entendu, c'est vrai que c'est, on va dire, une problématique que je me posais pas réellement. Moi, mes invités c'est un mix de gens que je connais bon je connais essentiellement des hommes, des gens que je suis. Bon, là, voilà pour le coup, j'avoue, je ne suis. Que des hommes et des gens qu'on me propose et les gens qu'on propose bah j'avoue que c'est que des hommes donc euh, vu que moi je suis pas là dans ma tête en mode oh bah tiens ce serait bien quand même d'avoir des meufs tu vois sachant que j'en ai quand même déjà eu mais ce serait bien d'en avoir tu vois bah vu que je me dis pas ça bah ça a donné quelque chose quand même d'écrasant c'est simple j'ai eu qu'une femme sur 35 36 émissions comme je viens de vous le dire c'est quelque chose sur lequel je pense il faut bosser parce qu'il y a des streameuses très talentueuses d'accord c'est vraiment cool après ça ouvre un débat qui est annexe d'accord et j'en parlais même ce week-end avec tous streamers et tout et je leur disais et à votre avis euh, sachant que moi tu vois c'est mon émission à moi et que je ne suis pas tenu est-ce que, en tant que créateur de contenu, c'est mon rôle de devoir assurer une parité pour le grand public Est-ce que c'est à moi de le faire Est-ce que je dois m'obliger, c'est-à-dire travailler en ce sens, et gratter, gratter en me disant, bah tiens, il faut que je le fasse. Est-ce que ma, ma, ma responsabilité compte dedans En fait, en réalité, sur les remarques que j'ai reçues, la plupart, super sympa, rien à dire, très cool. Puis il y en a d'autres, un peu moins. J'avoue, j'ai un peu moins kiffé. Ils étaient là en mode, euh, je leur devais ça. En fait, ils me le réclamaient, mais ils me le récalmaient avec force, tu vois. Genre en mode, non, tu dois avoir une parité, c'est obligatoire. C'est comme ça, on est en 2022, et moi j'étais là, ah euh, non non Coco, même si j'entends ce que tu dis, même si par ailleurs c'est pertinent parce que en réalité c'est vrai qu'il y a des streamers très talentueuses et leur donner de la place et tout c'est cool, c'est important, mais non non je te dois rien. Si demain j'ai pas envie de fonctionner comme ça, je ne fonctionne pas comme ça et tu vas rien faire en fait tu vois. Donc ouais c'est vrai que c'est un petit peu bête, mais en fait la manière dont certains me le réclamaient, je, je sentais que c'était très forcé et ça m'avait un petit peu moins plu alors que les, quand même la majorité des gens qui faisaient cette remarque là, c'était fait d'une manière on va dire euh, constructive donc je l'entends, je l'écoute, je voulais juste voilà prendre les quelques instants dans ma propre vidéo pour dire ce que j'en ai pensé et euh, vous avez comme d'habitude les commentaires pour pouvoir en parler je suis tout à fait ouvert à écouter et à l'échange a pas de souci je suis pas une tête de con donc voilà pour zakar très belle saison merci les mecs c'est très cool donc maintenant on va parler de Loop c'est euh, mon talk show euh, le jeudi d'accord autoproduit j'en suis très fier euh, c'est euh, réellement euh, quelque chose de très important pour moi de pouvoir produire sur lyon ma propre émission tenter mes propres trucs et c'est mon format qui a le plus évolué dans le temps on l'a lancé au novembre première émission fond vert un peu plus sous forme de podcast donc on avait une sorte de thème et là euh, on me parlait avec avec des mecs un peu spécialisés pendant quasi deux heures. Alors ça a donné de très bonnes émissions par ailleurs. On a pu avoir des Mehdi Maizy, on a pu avoir Sardoche et Joël, on a pu avoir plein de trucs. On a parlé de thèmes vraiment très variés, c'était très cool. Mais au fur et à mesure, l'émission a évolué. Et à l'heure actuelle, je dirais que la dernière émission, paradoxalement de la saison, et enfin pas paradoxalement, mais comme par hasard, c'était la plus aboutie. C'est-à-dire que maintenant, dans la façon de faire, la façon de construire l'émission, les différents segments qu'il y a dedans, entre le micro-trottoir, le fil rouge, les petits happenings qu'on arrive à mettre dedans, et bah avec l'expérience et le nouveau plateau qu'on a construit depuis en quittant le fond vert qui était. Quand même un petit peu baveux, bah à l'heure actuelle, je suis super content d'à quoi ressemble l'émission. C'est un vrai talk show qui commence à avoir de plus en plus sa propre personnalité et on a pris une nouvelle stratégie. Alors en fait, c'est simple. J'avais, au début, je faisais tout moi-même. Ensuite, j'ai pris un premier chef de projet qui est parti. Et en fait, quand il est parti et avec quelques galères d'organisation en mars, avril, le talk show a commencé à tirer un peu la gueule euh, en termes d'audience. Il commençait à avoir plus que 1000 viewers, à peu près, ce qui est quand même bien, mais pas dingue non plus. Euh, surtout qu'en plus, c'est quelque chose qui est en coproduction, c'est-à-dire qu'on me finance une partie de mes coûts. Bah, j'avoue, c'était un petit peu relou cette période, un petit peu en avril, où notamment on avait du mal à avoir des invités, où on avait des problèmes d'organisation, plein de délires comme ça, l'émission bavait un petit peu. Et puis après, on a pris une tout autre, un tout autre cap avec mon équipe, et ça a fonctionné de ouf, et j'en suis super content. C'est un parti pris où on s'était dit, et donc je vous en avais un petit peu parlé, je crois, dans ma FAQ, mais je vous le redétaille un petit peu plus, c'est une stratégie, on s'est regardé, on s'est dit, bon, à l'heure actuelle, on a des problèmes d'organisation, on n'arrive pas à avoir forcément les invités qu'on veut, d'accord, notamment à cause de l'organisation, et parce qu'on produit à Lyon, donc du coup, tout le monde n'est pas super motivé à venir, c'est un petit peu de galère, les emplois du temps, les cils et ça, tu connais. Mais et pourtant sur Twitch c'est vaste, il y a des tonnes de personnes et des gens font beaucoup de viewers par ailleurs et des gens qu'on voit pas forcément ailleurs. Donc il y a peut-être moyen de construire un truc un petit peu différent et qui va fonctionner en ce sens. Donc on a fait une liste magnifique, c'est un pdf qui cumule tous les streamers existants en France entre 5000 et 500 viewers et 5-600 viewers à peu près. Donc ça donne une liste de plusieurs centaines de streamers qui ont des communautés, qui sont expérimentés, qui ont des choses à dire et qu'on voit pas déjà forcément partout. Et c'est là qu'on a essayé de s'axer, c'est de créer un talk show qui, en plus d'avoir une identité lyonnaise, tu vois, affirmée, donc une identité de on produit pas à Paris, on essaye de faire des choses ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'en parlais même avec Zerator dans le Tupac Festival ce week-end, c'était d'avoir réellement des streamers autres que vous voyez pas déjà ailleurs. Enfin, quand ces mecs-là, tu les invites, ils sont contents que tu penses à eux, leur communauté, ils sont contentes, ils sont là en mode oh bah es cool, le mec qu'on suit, bah on le voit un peu ailleurs et tout, ça change, c'est sympa qu'on ait pensé à lui et tout, et ça fait des audiences qui sont super, et cette petite période morose d'avril-mai, enfin de mars-avril à peu près, est très bien remontée, et là, l'émission se porte bien, on fait des moyennes de deux 3, 3500 viewers. La chaîne YouTube replay bah, de loop fonctionne bien, les replays fonctionnent bien et tout, tout roule. Et ces derniers temps, du coup, ça s'est traduit avec des invités tels que Melchior et Kumo, on a eu King Chris, Chini, on a eu des frères comme Crocodile, on a eu plein de personnes, angle droit, des choses comme ça, genre là, je vous sors juste quelques noms comme ça des dernières semaines, mi-code, des trucs comme ça, mais ça change, c'est cool, ça marche, et moi, je prends 10 fois plus mon pied à faire comme ça. Alors bien sûr, avoir des gros streamers de temps en temps, why not, mais avoir ce côté un petit peu, bah tiens, dans loop le jeudi notamment, bah vous pourrez avoir d'autres gens avec d'autres points de vue et c'est pas forcément on va dire la bande, sans que ce soit péjoratif par ailleurs, de 30, 40, 50 streamers qui tournent déjà dans plus ou moins tous les talk shows connus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour loup. Il euh, y aura une deuxième saison euh, l'année prochaine. Et je pense que ça évoluera de plus en plus. Et ça évoluera, je l'espère, de plus en plus dans le bien. Et tant qu'il y aura de toute façon votre soutien, bah, il n'y a pas de raison que ça se casse la gueule. Nous, on continuera de travailler en ce sens en tout cas. Bon, pour le reste, petit mot quand même. J'ai fait une saison complète de popcorn. Ça s'est super bien passé. Je passe à peu près tous les 3 semaines un mois. C'est génial. Je prends vraiment mes marques. Je kiffe cette émission. Je kiffe PA. Vraiment, PA, le frère. Il m'a fait croquer un nombre incommensurable de trucs. Je l'aime beaucoup. Vraiment, on a une très bonne relation lui et moi, très amicale. J'aime beaucoup toutes ces équipes de la pap prod, euh, Neil, Théo, Florent et tout machin. C'est un vrai bonheur de travailler avec eux. Vous savez pas à quel point l'intérieur, c'est des crèmes, c'est des mecs carrés qui font kiffer un truc de fou donc popcorn j'adore y passer le popcorn festival c'était de la frappe tous ceux qui sont passés vraiment c'était trop trop cool j'espère que vous avez adoré mais moi maintenant c'est vraiment comme euh, un peu une famille d'accord je le prends un peu au cœur et tout j'adore ça hors jeu euh, l'émission de foot euh, Bruce Granek toujours mon gros kiff certains me disent de temps en temps Zach tu veux pas faire une émission de foot frère déjà faire deux hebdos par, par semaine hein, euh, sur ma chaîne entre Zach et Beloupe c'est compliqué alors une troisième laisse tomber moi je vais sur hors jeu et sur hors jeu avec Bruce Braque et tout ça se passe super bien il y a des moments où j'ai pu un petit peu moins y aller mais on a une bonne rotation l'équipe est cool on s'aime tous donc c'est de la frappe Radio Street des hauts, des En ce moment, on est plutôt sur un bas. Je, on ne sait pas si on va continuer le truc très longtemps, etc. Parce que le format s'est un petit peu étiré. Il y a eu plus de 80 épisodes. J'avoue que la motivation n'est pas au max, avec l'été, encore moins. Mais bon, on verra à la rentrée. Je préfère ne pas me euh, pas, pas parler sur ça. Mais au global, c'était quand même sur tous les axes, on va dire, YouTube, Twitch, etc. Une année très réussie que je vous remercie nécessairement d'avoir suivi. Et euh, voilà pour le bilan. Donc je voulais quand même faire une petite vidéo bilan, justement avec des statistiques, euh, mon avis à des moments sur des choses où on discute un petit peu. Je pensais que c'était intéressant de le faire et avoir vos retours, tu vois, avec euh, encore une fois de la franchise, c'est quelque chose qui compte pour moi. Maintenant, c'est le début de l'arc Zach en Corée, vous allez avoir des vlogs, vous allez avoir des vidéos découvertes, vous allez avoir des vidéos histoires faites dans des cadres coréens, bref, franchement, on a envie de faire plein de choses. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, notamment peut-être sur Insta, je les vois également assez souvent. Je vous fais des bisous, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous